Bah... non mais... That's the most of Comme si tu as un petit peu de temps. Enfin, votre esprit de passe-passe, c'est juste Théâtre de l'Odéville occupé. 300 lieux culturels occupés en France, mars 2021. La à peine. Au début, nous avons tourné le samedi après-midi autour des ronds-points. Et nos corps, débarrassés des contraintes de la consommation, ont bloqué les entrées des salles de cinéma multiplex. Ensuite est apparu le virus Covid. Et les dirigeants ont chaque jour craché leur venin culpabilisant afin de dissimuler la vacuité de leurs fonctions. Alors, maintenant, maintenant, sous leurs barrières de sécurité et entre les piliers de leurs caméras de vidéosurveillance, la porte de la cave est grande ouverte. L'obscurité devient lumière. L'écran de cinéma suspendu dans la cave se fait interstice entre le dehors confiné et la lueur réflexive de nos espaces de réflexion. Des sous-groupes de moins de 10 spectateurs assistent à la projection de nos films dans les cadres débarrassés de la compétition des prix du mot du président socialique. Voilà. Faut que, à... Faut que je réponde à des questions non. non, je pense qu'il n'y a... a pas de questions. T'as tout dit. Parrain. Faut que je répondre à des questions oh, ben fini. Faut que ouais, des bah, questions Que, que pensez-vous de la nouvelle annonce du gouvernement par rapport à la crise sanitaire il n'y ben, a pas d'annonce, non, laquelle Non, mais pas, je ne sais pas, je périodique. Il y, y, y a un tiers Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit Non, mais je ne dis pas ça avec qui mais ils ont dit de nouveau. Ils ont dit qu'ils qu permettent des écoles. c'est Je crois que j'en pense qu